La manette vous ouvre ses archives, 10 en interview par la fédération Hiéros. Comme je vous le disais en début d'émission, je ne suis pas seul sur ce plateau car il y a le groupe Sirinx, bah, l'intégralité du groupe est là d'ailleurs et je vais les laisser se présenter. Ah ben salut, moi c'est Rémi, euh, guitar chant de Sirinx. Merci beaucoup de nous, nous avoir invités. C'est un plaisir. Eh ben... Salut, moi c'est Carole, euh, bassiste depuis quelques mois dans le groupe et merci. Salut moi c'est Mehdi, euh, batteur et merci D'accord Est-ce euh, qu'on peut faire un petit peu euh, le petit historique hein, du groupe hein, La grande classique euh, depuis combien de temps Et puis euh, voilà déjà voilà, En fait à la base euh, On avait un projet euh, avec un batteur euh, Ça s'appelait le jeu et son chinois ah, en 2007 et, euh, voilà, et du coup on était que tous les deux Il y avait guitare euh, et batterie euh, je sais même pas s'il y avait du chant, je me rappelle plus. Enfin, enfin, en tout cas, il n'y a pas de bassiste, on était que tous les deux et du ouais. coup on a décidé de, de se dire, on s'est dit bah, ce projet-là ça peut sûrement le faire. Donc on va essayer de trouver un bassiste et faire le projet un, un peu plus, un peu plus pas professionnel mais comment dire, plus concret. Voilà, plus concret, voilà. Et de, depuis, euh, depuis 2009, euh, on est resté euh, voilà, en trio et euh, voilà en 2012 on a signé un, on a fait un premier album auto produit qui s'est trouvé par la suite euh, ben labellisé en fait. Voilà, on était repéré sur un concert en fait par quelqu'un qui nous a pris sous son aile et du coup voilà euh, le deuxième album on l'a fait aussi avec. Euh, avec ces gens-là qui ont financé quasiment tout le produit. Donc, euh, donc voilà. Et puis là, on a changé de batteur depuis un an. Et de bassiste aussi. Voilà. Donc il n'y a plus que toi, quoi. Il n'y a, y a que, la plus que moi de, voilà. <rire> voilà, voilà. D'accord. Euh... Sans se coller une étiquette c'est toujours compliqué, maintenant on peut parler quand même d'un style musical, on peut parler de rock extrême. Euh... Ouais c'est ça, enfin c'est musique... oh, C'est du death, hein. ouais, ouais, c'est metal, ouais, metal. Ouais, en gros c'est toujours on dit euh, metal, euh, brutal death, voilà, avec ouais. des passages un peu, un peu black, mais ça reste musique extrême effectivement. Ouais. Voilà. Donc euh, des satanistes qui égorgent des poulets pour invoquer ben des sens occultes Exactement, c'est comme ça qu'il faut qu'on qu nous voit quoi. Parce que, euh, Et on euh, se cache quand même pour le faire Parce <rire> qu'on en a déjà parlé à, à cette antenne d'un article qui était sorti justement <rire> sur euh, l'IRMA Sur la France aime-t-elle métal avec euh, des, des éléments sur euh, ouais. le métal en France Où finalement c'était encore super mal vu comparé euh, à pas mal d'autres pays ça, européens Est-ce Est que vous, vous le ressentez au quotidien ouais, bah, bah, euh, euh... Quand tu parles avec des gens qui n'écoutent pas ce, ce type de musique ouais. en particulier c'est vrai qu'on est presque obligé de donner des noms et de les classer, même si nous on n'a pas forcément envie Tu te retrouves avec euh, cette amalgame, mais bon c'est vraiment les gens qui ne connaissent pas le milieu Après tous, les, tous ceux qui écoutent euh, euh, le métal en général font quand même la distinction on est entre les euh, et Je pense qu'on est aussi, et aussi mal vu que, que certains artistes de hip-hop ou, ou ouais, de rap. Ouais. De toute façon dans un un peu, tous les styles euh, tu retrouves ça aussi Voilà des musiques qui vont partir un peu euh, mm -hmm. à l'opposé euh. D'une ligne correcte ouais, du, du mainstream. Exactement. Et, et justement, le fait d'être un petit peu à part, de temps en temps, il y a des artistes qui se disent Bah ouais, mais moi, d'avoir un style complètement à part, une niche, entre guillemets, euh, un style bien identifié, ça permet peut-être euh, d'avoir un réseau. Oui. Est-ce que euh, c'est le cas aussi où oui, vous, oui. Bah, il y a des groupes, où vous alliez voir tel type de concert, vous avez rencontré machin, etc. Vous vous déplaciez peut-être pour aller voir des oui, concerts Oui, exactement. Oui, ouais. oui, oui, oui. Bah, nous, on continue d'ailleurs à se déplacer. Ah. Euh, bah, un peu moins de, de, de l'année dernière, mais on est content. Deux ans, on était parti sur Bordeaux. Toulouse, on a fait plusieurs euh, concerts. Aller voir des, des grosses têtes d'affiches, en fait. Euh, voilà, et bon, c'est pas grave, tu fais trois heures de route, mais tu vas voir euh, des gens qui sont plus professionnels. Et après, euh, le réseau que tu te dis, oui, effectivement, euh, on, on, on voit toujours les mêmes personnes euh, sur les concerts, même euh, éloignés de, de, la, de ta ville, en fait. Ou sinon, quand ça se passe sur Limoges, ben forcément, c'est toujours les, les, les mêmes habitués euh, qui reviennent. Et du coup, comme Limoges, c'est une ville petite, en fait, on va dire, euh, bah, tout le monde se connaît, et c'est plutôt, euh, plutôt positif. Cette, cette notion un peu de, de groupe ami en fait ouais. voilà. Et il y a une scène du coup un peu sur la région Il y a d'autres <rire> groupes que vous citeriez volontiers sur ah bah les... oui, oui des... bien bon sûr bon, mais Déjà nous on fait partie d'une association qui s'appelle Metal Urgence dont, dont je suis le, le président mm -hmm. euh, Et donc euh, Oui donc il y a, y a les Barbaïens de Koala mm -hmm. Qui ont joué la semaine dernière du coup Même au zigzag en première partie de Cortez il euh, y a un groupe qui s'appelle Eustre Qui font du métal indus avec euh, des samples Des choses comme ça, euh, un peu électro Il euh, y a un groupe qui s'appelle Corben Dallas aussi qui font un, un, un, Dans de style noise, euh, assez lent, lourd Voilà, sinon il y a des, bah, des Groupes amis, euh, un nouveau groupe s'est monté, Galion Il euh, y a Humanity Between Two Walls euh, Je vais en oublier mais ouais, refaire, moi aussi, plus de mémoire un que nous Il y a des Exécution qui font aussi Dans, dans un style un, en a, plus ouais, extrême Il euh, y a Unsafe euh, euh, je sais pas, enfin il y en a plein quoi. Comment vous définiriez ce que cherche du, du coup des scènes à, tu parles, ouais, On parle de musique, enfin euh, je dis extrême Parce que peut-être ouais. que c'est un mot qui parle aux gens J'en ah, sais rien d'ailleurs, je suis oui, peut-être oui. à côté de la, ah, de la plaque hein. Mais, euh, mais est-ce que finalement C'est par recherche esthétique qu'on va être un petit peu Sur euh, une musique euh, bah, hurlée Ou ce genre de choses Ou est-ce que quasiment Il euh, y a aussi Le, le, le, le fait de, du côté défoulement qui est présent parce que finalement souvent les deux sont posés. il un... y a la recherche vraiment esthétique où je vais me mettre dans le volcan sonore, hein, évidemment il y, y a de la dose de son, il ouais. y a machin, parce que je recherche ça pour les sensations que ben ça peut procurer. C'est un ensemble, c'est un, un ensemble. Hein. C'est tout ce que tu viens de dire déjà. Et en plus tu dis euh, euh, musique extrême, ça l'est forcément de, de par le fait du, du côté physique. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu es musicien et que tu fais du death metal en général De toute façon il y a un aspect physique indéniable Que tu peux retrouver dans d'autres styles Mais pas forcément, c'est sûr que si tu fais du jazz Tu peux être un spécialiste, ça va pas être la, la, la même énergie oui, Et c'est pas forcément du coup, c'est vrai que c'est intéressant euh, En amont c'est pas forcément la, la même chose qui est requise Qui est, qui est demandé même par les musiciens C'est clair que nous il y a, y a de l'énergie Il y a, y a une sorte de défouloir, il y a quelque chose à, à, à partager Et, euh, et c'est clair qu'en général même si c'est le cas pour, pour, pour la plupart des musiciens, on va chercher ça au fond de nous et ça nous sert d'exutoire, de, ça c'est clair. On est sur une musique qui de temps en temps peut passer, euh, même, enfin, même pour des gens qui, qui écoutent pas mal de musique, comme technique entre guillemets, mmh. euh, parce que tu le disais, physiquement, euh, ouais, je pense que si euh, une technique. batteur, ça doit pas ouais, être ben simple. Euh, euh, c'est pour, que le, pour la, le, la batterie que c'est le plus dur. C'est physique, est-ce qu'il y a des moyens de passe-passe Pendant longtemps on a dit ah ouais mais ça c'est triché parce qu'on va foutre du trigger sur la ah, grosse caisse ou parce, ou parce que ça c'est le, ouais, ouais, le, le, le son Plus ça. le son est propre. Euh, plus c'est dur en fait de jouer euh, parce que du coup ouais. tu t'entends aussi. On prendre le voit souvent euh, sur des concerts euh, ou pas que co ouais. pas, pas, pas nous euh, qui jouons hein, mais des, des groupes qui vont être trigués ouais. ou euh, pas de Si si c'est un peu euh, si ça part un bah, peu euh, bizarre, si euh, c'est trigué tu l'entends tout de suite. Alors que foot, si la grosse caisse a un son plus rond, ça se confond, ça se mélange un peu avec les, les basses et tout ça va. Non, <rire> le truc je pense que c'est. Justement... C'est intéressant de le dire. Ouais. Plus tu veux plus tu veux du bon son, plus tu veux, plus tu dois être bon quoi. C'est un truc qu'il faut savoir. Et ça demande aussi une précision sur des tempos qui sont plutôt euh ouais. rapides quoi de la rigueur, et tout. Ouais, de la rigueur. Et physique les deux sont vraiment liés à ce, dans ce style de musique et nous particulièrement dans ce qu'on fait euh, sur cet album là on a pu le ressentir sur les les, les les deux derniers lives qu'on a fait du coup et qu'on a fait ensemble pour la première fois d'ailleurs hein? enfin pas encore tous les trois d'ailleurs <rire> on va venir le petit le petit détail qui tue mais euh, du coup euh, non non ouais c'est forcément euh, c'est forcément quelque chose qui demande beaucoup de travail euh, à la fois en amont et sur le moment même, parce que as, forcément quand t'es en live c'est encore plus dur. Quoi. Dans ce côté performance qui est ah, recherché ouais, aussi finalement. Ouais, ouais, il y, y a une technique qu'on qu qu doit et avoir plus, et qu'on euh, cherche à avoir. On est que trois, donc oui, il faut. Si, ouais. euh, là faut complé, quoi. Quand t'es sur une grosse scène, tu, tu te vas être <rire> obligé de dire euh, bon, mais on y va là, parce qu'on est trois, euh, on va y aller quoi. Ah, puis si tu plantes, ça s'entend du côté Et là du coup, il ben, a pas un autre gratteux pour récupérer <rire> ou quoi que <rire> ce soit. donc Non, euh, non c'est sûr. Ça demande une technique, une rigueur. En fait, c'est un peu trop difficile. C'est trop, on va changer, on va changer. <rire> Et ben on va commencer pour, euh, par rentrer un peu plus Dans votre univers, on va se passer un morceau Le morceau Battlefield, c'est le premier que vous m'avez sélectionné C'est aussi cool. le premier de ce disque mm -hmm. ouais. bah, Il a une histoire particulière ce morceau C'est bah, le meilleur euh... <rire> C'est histoire hein. du non, métal euh, Je sais pas, oui, non, euh... non bah, tu vois Pour le, pour le texte, ouais. ça fait partie Des, des, des quelques textes euh, Qui sont des scènes euh, plus ou moins historiques Des moments marquants pour l'humanité Et là du coup ça raconte euh, Une scène d'après champ de bataille D'accord. le titre Battlefield quoi. Ok. Voilà. Eh ben, c'est parti, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette okay. interview. Yeah <rire> À l'instant donc un morceau de Syrinx pour entrer un petit peu plus dans votre univers euh, Et donc, euh, enfin juste avant c'était un petit blanc hein, Mais avant encore c'était donc euh, un morceau de Syrinx, le morceau Battlefield On revient sur l'antenne de l'émission Manette Et on discute toujours avec Syrinx Et on va parler un petit peu des, des projets qui arrivent Alors d'abord cet album qui est sorti, qui est encore complètement d'actualité Puisqu'il est sorti en septembre 2013 ouais. Ouais. Et vous avez un label, ce qui est assez rare pour les groupes du coin et bah, et... Oui oui c'est vrai, on a eu de la chance de rencontrer de, rencontrer euh, quelqu'un qui s'appelle Christophe, qui travaille sur euh, OMC. C'est euh, l'office culturel euh, de, de l'Audin-l'Ardoise. C'est un label qui est situé dans, dans le sud, à côté d'Avignon en fait. D'accord. Sur une date euh, on avait joué à Saint-Étienne. Euh, il, était, il jouait aussi avec son groupe et euh, voilà. Il nous a filmé, il nous a dit oh, J'ai vraiment aimé ce que vous faites. Bon, souvent tu vois des gens qui te parlent à la fin du concert euh, et puis tu, tu, tu ne les revois plus ou ils te disent qu'ils vont t'envoyer des photos, des trucs comme ça, ça se fait pas. Et lui m'avait envoyé tout de suite le DVD euh, et il m'avait dit bah, Si vous voulez, je peux vous signer. Euh, voilà, donc. Euh... Et puis quand on a eu les papiers, le contrat. Euh signé, on a fait bah, c'est cool on y est là et du coup donc s'occupait s'occuper de la promo c'est-à-dire que voilà les on a eu des chroniques interviews dans, dans des magazines comme Metallian, Hard Rock magazine et des, des choses où, voilà, où la publicité est payante forcément. Oh, oui. Et du coup nous voilà on a, on n'a a rien déboursé, le pressage pareil et nous a même euh, on, est, on passe par Cézanne of Mist pour la distribution de, du CD. Ce qui permet d'être partout en France, Exactement. a priori. Quelqu'un débarque à la Fnac, oui, oui, demande un oui, oui, disque oui. de syrinx. Voilà. S'ils ne l'ont pas sur place, ils le commandent, il voilà. n'y a pas de problème. Je sais qu'il y avait 2-3 endroits comme Bordeaux où on, est, on était dans les bacs, en fait. Mmh. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, donc, oui, on a eu la chance d'être ouais, labellisé. Ouais. Cool. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières, comme tu dis, d'être labellisé. A priori, il y a quand même pas mal de groupes qui gardent un peu la, la, en tête la façon. 90 début 2000 où finalement quand on vous signait euh, il allait le label allait payer l'enregistrement euh, limite payer les musiciens pour l'enregistrement ou ce genre de choses euh, on n'est plus là dedans ah, aujourd'hui en 2013 non, ouais, non, ouais, pas pas non, même nous là, on a eu la chance d'avoir un financement quoi, enfin de ce côté là après bon nous le studio on a, on a payé le studio en fait ouais. mais c'est vrai que maintenant tu as des labels où je comprends pas trop l'intérêt d'être signé chez un gars ou un, une équipe de labels qui te demande 2 000 3 000 euros ouais. et tu vas juste avoir le pressage en fait tu t'es déjà tapé euh, le studio à mmh. payer, donc je vois pas l'intérêt finalement. Ouais. Autant l'autoproduire, nous ce qu'on avait fait pour le premier, on avait fait tout, tout nous-mêmes, mmh. un petit pressage à 100 exemplaires, même tu vois pas de. Pas, pas grand chose, et puis on avait dit bah, si, on, si on vend les CD, on en fera, on retire à 100. Bien sûr. Voilà. Et bien alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, vous vous déplacez, vous allez jouer en concert, euh, vous bougez dans la France, peut-être d'ailleurs, je sais pas, en dehors de la France Non, non. on n'en a, a jamais pas fait prévu, ça. Non, okay. on, pour l'instant, il bon, n'y a pas de. Mais effectivement, euh, bouger pourquoi Parce que ben, on va dépanner un groupe de potes sur la route qui cherche un concert à Limoges, peut-être parce qu'on est affilié à une association, comme tu parlais Exactement. avec Métal oui, Urgence. Oui, oui, on essaye de faire des, des, des, De trouver des groupes qui vont pouvoir faire le, nous faire jeu ou les les groupes de l'assaut ouais. chez eux donc on essaie de faire des, des, des concerts avec, euh, avec un échange au bout euh, et, euh, et, et, ça, et ça commence à, à ça marche ça marche ça ouais. va oui et cet esprit de faire euh, tout soi-même c'est euh, au-delà du il n'y a pas le choix c'est une volonté ou c'est du il n'y a pas le choix de toute façon c'est non, comme, non, comme ça enfin, ouais. si, euh, si tu, tu fais pas euh, tout seul et tu te bouges euh, oui. bah, il se passe rien finalement ouais. quoi. ou alors bah, tu peux pas non plus espérer euh, ouais. qu'un ouais. jour ça tombe comme ça euh, t'as une part d'autoproduction à fournir de toute façon quoi. Ouais, et, euh, et donc effectivement euh, effectivement vous êtes le bel exemple de dire c'est pas un groupe qui trouve un label c'est le label qui trouvera le groupe ouais. parce que justement on est présent on ouais. existe ouais. sur ouais, la toile, en concert c'est vrai que j'ai jamais démarché de label parce que ça a l'air très compliqué et, et que voilà, et cette façon-là de, de, mm -hmm. de se de retrouver avec quelqu'un qui, voilà, qui nous prend sur son aile en nous ayant vu, moi je trouve ça. Euh, ça a plus de sens plus, artistiquement, euh, glorifiant, même. Bah voilà, ouais, ouais. Et, non, euh, mais c'est même logique, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, <rire> donc après, voilà, je pense que. C'est cool pour nous. Euh, Parfait. J'espère que euh, d'autres groupes euh, auront la chance d'être euh, vu comme ça. Et euh, ce deuxième album, euh, du coup, euh, tu parlais d'une première série de 110 disques. C'était sur le premier, ça Ouais, c'était sur oui. le premier sur album. suis celui-là, du coup, il y a euh, Celui-là, bah, euh... alors là, je sais pas. C'est euh, le label qui D'accord. Fait... Je crois que c'est 1500 exemplaires. Euh... Donc euh, ça fait un sacré bon. Ouais, en... <rire> nous, on en a eu 100 pour nous, ouais. sur les concerts. Et après, eux se sont occupés avec, euh, avec 6 à 9 mises de, de la distribution. Je sais pas exactement comment ça s'est passé. D'accord. Voilà. Non, mais ça fait une belle évolution. Au moins 1000 ou 1500, oui. Ouais. Parce qu'après, il y a eu les envois dans les de radio spécialisée, les, les magazines et tout ça les, bien les, sûr. Les, les webzines chroniques tout ça. alors tu parlais aussi tout à l'heure que euh, de certains magazines ce euh, que tu as cité, où euh, tu dis les interviews sont payantes, et effectivement il y a pas mal de groupes qui s'en rendent pas compte et, et qui ont l'impression oui, et souvent, et bien, même moi je ne le savais pas ouais. jusqu'au jour où euh, le label me fait, oui, mais en fait on a déboursé tant pour, euh, pour ce ouais. magazine là, alors c'est un pack c'est un pack promo hein, que tu achètes tout simplement avec euh, ta photo, une chronique et une interview d'une page à, à quatre ouais. et là c'est toujours entre les dans les trois 100 euros on va dire... Mmh. Alors à prix, enfin ça, a priori euh, c'est une pratique qui est réglementée en France donc ouais, a priori ouais. c'est que le label a dû acheter une pub. C'est ça oui. Genre, ouais, genre ouais. il a acheté une pub et en échange on lui a fait euh, l'interview du groupe. Peut-être, euh, oui. Voilà. oui a oui, priori, une ça, interview ça, ça euh, ouais, voilà, ne, ne doit pas être monnayée sous cette forme-là. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et disons-le au groupe, hein, quand vous ouais, voyez ouais, la ouais. plupart du temps des articles dans la presse nationale. pas parce que le, le, le, le magazine la trouve bien, euh, parce que si tu mets euh, 500 euros, ah, ils, vont, ils vont te mettre en voilà. euh, couverture. Ouvrez les ans. yeux. Le coup de cœur existe. Non, ça existe. Il y a quelques colonnes qui doivent être réservées Heureusement, je pense. Heureusement, oui. Mais effectivement, C'est pas la majorité. Euh, pour les dates du coup Ça veut dire que vous trouvez les dates 100% vous même par échange, et par raison. Ben, là c'est euh... un peu moitié-moitié Le label nous, nous, en ouais. nous en trouve Et nous on, on, on en trouve aussi de notre côté donc, voilà. donc là on va repartir plutôt au mois d'avril euh, Parce que Mehdi euh, S'était blessé donc à la batterie on a dû faire une pause On, mmh. a, on a eu un, un un concert où on a remplacé Mehdi par l'ancien batteur qui nous a dépanné au festival de Noël à John Lennon ouais. voilà, et Sinon là, on a carrément joué sans batterie avec un <rire> sample Avec, le avec le les, prise, de les ouais. prises de son de, de studio qu'on a fait pour jouer à Avignon justement la, la semaine dernière, là. dernière du coup. Et là font un bon retour pour être sûr ouais. d'être en place ça, bah, bah, Là non, on a, ça on va. a repris on a les répètes euh, avec C'était cool et puis on avait un bon son sur le plateau donc ça ouais, va quoi. Mais là on n'était que deux donc voilà C'était une expérience Donc là les concerts on va les reprendre oui au mois d'avril donc euh, on va essayer, donc, là on a des, des dates de Calais donc le 18, 18 euh, Saint-Etienne a confirmé, 19 avril ça c'est bon à Marseille au local, le 20 à Montpellier au Secret Place, ça c'est des trucs euh, concrets, euh, au mois de mai on a un concert à Clermont-Ferrand, alors j'adore le nom du, de l'endroit, c'est un petit cafcon qui s'appelle le Raymond Bar ouais. voilà, donc, euh... très, très connu des, des groupes de rock voilà ouais, ouais. et euh, après sûrement on va participer au festival de Saint-Fiel ouais. euh, en fin, fin, le dernier week-end de mai, et puis après on est sur des, des projets plus avec des webzines alors on a rencontré les gars de French Metal ouais. qui, nous, qui vont sûrement nous faire jouer sur Paris euh, voilà puis moi j'ai d'autres contacts sur Bergerac, des choses comme ça où, voilà, où ça va qui va... devrais pouvoir se oui. bien se passer oui ouais, ouais, ça va pouvoir se faire impeccable euh, des projets en cours parce que bon déjà là ça va tourner sur l'album j'en suis convaincu il ouais, ouais, ouais. euh, y a de plus en plus de groupes qui passent par la case clip vous y songez vous, euh... pour l'instant on n'a pas, on a pas tellement temps, parlé on voudrait se battre en fait, on a quand même eu la pause tu vois, avec Mehdi qui s'est blessé Donc de toute façon, tout s'est un peu décalé et Là, finalement, on vient juste de reprendre oui, correctement oui. tous les trois Donc de toute façon, il y avait un petit break, là, comme Ré, on n'a pas forcément parlé de certaines choses Parce que ce n'était pas évident Normal. Mais après, on, on aspire à évoluer de toute façon à notre rythme Pas forcément à, à outrance et pas n'importe comment Mais bon, déjà, on a une bonne année devant nous, on va essayer de faire un maximum de dates Ouais, euh... après un clip oui ça peut et après un coup, clip ça peut se faire être... ça... on n'est des... pas contre hein, on a rien contre on a des amis qui qui, voilà, qui, qui, ont... on f... qui sont là dedans c'est euh, ce qui est, qui est pratique maintenant as vu avec l'évolution du matériel ouais, en plus <rire> <rire> tu peux faire plein de trucs par toi-même il euh... reste à trouver l'idée le temps et puis ouais, voir comment ouais, ça, ça se place dans le camrier on veut faire les choses bien aussi sinon on a compose on va par contre on a déjà on a même déjà deux nouveaux morceaux parce qu'on forcément on va faire on fera un troisième album je sais pas encore quand mais Bon, on ne parlera pas à bah, attendre non plus euh, de 3-4 ans. Non, euh, non, non, non. Voilà, donc on continue à composer, <rire> et puis là on reprend, on reprend les répètes pour, euh, voilà, pour les dates à venir. Et, euh, mm. Donc je pense qu'on est. Euh... Mais le but c'est ça, c'est de, de bien.. Euh, de gagner en expérience ouais, tous ouais. les trois, ouais. et notamment sur la scène. Et déjà se répète, on coup. répète assez régulièrement C'est ouais. assez, euh, assez sérieux De toute façon ouais, ouais. je pense que pour arriver à ce résultat On est obligé oh, d'avoir une certaine hygiène ouais, on... un. Je suppose que ça veut dire En concert aussi Pas être sur le, le, le, ouais. le, le punk de base Qui va se mettre euh, un ah, là, peu ça... trop de bière il Derrière il le cornet y avant de jouer non Il peut y avoir des petits moments tu vois il peut il avoir il y Des vois des, des surprises Non mais après tu as tout à fait raison Il vaut mieux faire l'after Ah bah oui parce que de toute façon Tu peux pas tenir ça sert à rien Même si tu D'ailleurs on a peut-être un week-end avec trois dates qui vont s'enchaîner donc on va bien on va tester tu ça, vois, on, on viendra de voir. Voilà, exactement. Ou on pas. On se reverra après. La série on ne sera trois pas capable. En tout cas, je vous remercie. Euh, peut-être vous pouvez citer euh, les gens qui voudraient en savoir un peu plus sur vous. Il y a sûrement site web, euh, réseaux sociaux, etc. Mais il y en a peut-être un à mettre en avant plus que les autres. Bah en fait, euh, le, bon, si vous, le Facebook, vous, Facebook de Syrinx. Pour, Sirenx, pour déjà. écouter. Alors déjà, oui, on a un Facebook, on a une page Facebook. Voilà. Sinon, euh, Syrinx Metal un Ouais. Voilà sur Bandcamp on a on a mis trois morceaux de Et t'as le lien sur la page Facebook. Oui, y a, voilà. y a le juste lien en dessous aussi, du nom, il y a le lien. Voilà mmh. donc euh, c'est euh, Du Bandcamp euh, Syrinx Metal euh, .bandecamp Cam ben Cam ben ben ben ben ben plus <rire> Voilà mais, donc, Sinon on n'a pas, pas de site Parce que je pense que tout se passe Sur les réseaux sociaux maintenant Ouais oui. euh, ah, mais vrai. franchement Rien que Facebook déjà voilà. On euh, reçoit euh, euh, même nos messages privés Même de French ouais, Metal bon, non, Là d'ailleurs bon, tout euh, Les photos On tout Avant après ouais, <rire> Oui c'est <rire> vrai que ça a pris un peu le, le, ouais, le ouais. pas hein. C'est pas mal ça on va se mettre un autre morceau de l'album dans la tronche, c'est Liquid Snake que vous nous avez choisi. Donc voilà, pareil pour représenter un peu. Euh, c'est une autre teinte peut-être Ou pourquoi le choix de ce deuxième morceau Alors, euh, tu veux dire par rapport au ouais. texte ou... oh, pas, pas que <rire> même, <rire> euh, par rapport au morceau. Alors, le, dire, thème, non, le thème, en fait, c'est sur l'alcoolémie. Ouais. Donc, et euh, par contre, tu remarqueras et on remarquera tous ensemble qu'il est en deux parties. Donc, une première beaucoup plus mélodique, beaucoup plus. avec euh, une intro. mélancolique, euh, voilà, une, voilà, une, tune voilà, une tune intro. En acoustique. Et, ouais. euh, l'explosion. Donc, ce qui peut se rapporter aussi musicalement, qui peut très bien illustrer ce qui se passe quand on ingurgit un petit peu plus d'alcool que prévu. Tout, tout va bien. Tout va bien au début. Ouais. Tout est très bien. Et puis, ça. L'atterrissage. Voilà. Lors de la crise. Donc, euh, thème musical et, euh, et littéraire sur l'alcoolémie. Eh bien impeccable. Merci de votre venue, bah, c'était cool. À bah, merci, merci à toi. Ouais, c'est cool. Et puis bonne continuation à vous. Bon courage pour merci. tout ce merci. qui arrive. Ben, merci. Et donc on se quitte avec Liquid Snake. Yeah, yeah. yeah. yeah. metal. C'est dirigé dans les...